La suite de l'exercice. Donc ici, comme souvent, là, on n'est plus dans des situations concrètes. 3 fois 2 plus 1, c'est donc 3 fois 2 plus 3 fois 1. Euh, 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3 a Et si vous avez un peu du mal dans, avec les lettres, eh ben vous mettez dans la tête 3 fois euh, 2 euros plus un ananas, et eh bien ça fait 3 fois 2 euros plus 3 fois un ananas. 3 fois 2 euros, ça en fait 6 euros. Et 3 fois un ananas, ça fait 3 ananas. Et on continue. On n'est pas en classe, donc vous vous débrouillez. Si vous n'êtes pas sûr, et bien vous écrivez au crayon de papier. Vous aurez la correction, évidemment, après. Rappelez-vous que si vous vous trompez, la feuille ne va pas exploser. Donc, par contre, vous faites au crayon de papier. Ah bah là, d'ailleurs, avec un peu de chance, vous pouvez écrire directement là. Et euh, du coup, ce sera encore plus facile à corriger. Développe sous forme réduite, ça veut dire qu'on vous demande direct de passer directement de la formule ici à la forme réduite là. Euh, voilà, 4 fois A plus B, et bien ça va donner Ka plus KB. B facteur de A moins B, ça va donner Ba moins B carré. 8 fois 9 plus 5A, ça va faire 8 fois 9, 72, plus 8 fois 5, 40A. Bon, et là je vais vite, donc pour certains ça va trop vite, c'est pas grave, vous vous prenez le temps d'aller à votre vitesse. Et on termine par inventant euh, trois autres, et ben voilà, vous choisissez vos trois exemples, euh, vous dites ce qu'il y a à gauche et vous dites ce qu'il y a à droite.